Dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous de l'opportunité qu'il y a à diffuser ces ressources pédagogiques en ligne. Donc le problème, c'est que on a l'habitude de bidouiller des petits powerpoints, des ces, ces, ces polycopiers souvent sans se euh, focaliser trop sur la propriété intellectuelle. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on partage en ligne, c'est visible et on peut avoir des petits soucis si on ne fait pas les choses correctement. Du coup, si vous voulez partager vos ressources en ligne, il va falloir expurger tout ce qui ne relève pas de votre propre travail ou tout ce qui n'est en tout cas pas sous une licence de libre diffusion. Donc déjà, ça, c'est un premier élément à se poser si vous avez créé des ressources pédagogiques et que vous envisagez de les partager. Donc, il faut expurger tout ce qui est exercice issu de manuels, hors manuel en Creative Commons, toutes les images et illustrations prises sur Internet où vous n'avez pas les droits. Ou si c'est des licences Creative Commons ou des licences qui vous permettent de partager, il va falloir que vous retrouviez toutes les sources. Et ça, souvent, c'est un travail considérable. Et donc ça, c'est évidemment un frein potentiel. Ensuite, il y a une question de dans quel objectif Si vous allez partager sur Internet, bon, si c'est peu coûteux, ce n'est pas grave, mais si ça implique un certain coût, quel est le public cible Et si vous avez identifié le public cible, quelles sont les clés pour assurer la diffusion, pour vous assurer que vous atteignez ce public cible Et donc, c'est une question euh, assez récurrente, la question du public, en fait, dans les ressources éducatives libres. C'est-à-dire que là, je vous présente un article de, euh, qui a presque une dizaine d'années de Computers and Education où on délivre à, à, avec les OR, hein, les ressources éducatives libres, Open Educational Resources, euh, un certain nombre de contenus et des chercheurs se posent la question de « Who is listening ?» Qui écoute euh, les, les podcasts, par exemple quel, quel est leur profil Et ça, on fait ce type d'analyse depuis, euh, le, le, notamment avec les MOOC, on a eu énormément de données. Donc là, un, les, la répartition géographique des, des participants d'un MOOC du MIT, où vous voyez que c'est réparti à l'échelle planétaire. Donc, ça peut être assez intéressant, en fait, de voir qu'en effet, quand on diffuse sur Internet, on peut toucher, là vous le voyez, tous les continents, énormément de monde, et, euh, et, et ensuite, euh, maintenant, on se pose la question de leur motivation, finalement. Euh, pourquoi est-ce que les gens à travers la planète vont utiliser ce, ces contenus. Donc ça c'est une autre question à vous poser quand vous, euh, vous posez la question du public cible. Donc est-ce que c'est des gens qui vont faire dans le cadre de leur travail Là vous voyez c'est des apprenants, on leur pose la question euh, donc c'est une enquête que j'avais réalisée sur euh, plusieurs milliers de personnes où ils disaient que c'était seulement sur leur temps libre et selon les MOOC, plus ou moins, pour des raisons personnelles ou professionnelles, mais en tout cas c'est clairement sur leur temps libre qu'ils vont travailler. Donc euh, vous allez diffuser vos ressources, ça va être utilisé par des gens à travers la, le monde sur le temps libre. Est-ce que c'est un objectif intéressant pour vous d'arriver à cette élément. Et euh, ensuite, vous devez aussi vous poser la question, si vous avez diffusé des ressources, de quel est leurs objectifs. Par exemple, euh, là, je leur avais posé la question dans une enquête, dans un MOOC, savoir est-ce qu'ils voyaient une application, en fait, au contenu. C'est-à-dire qu'ils avaient un projet dans lequel ils allaient utiliser le contenu du cours. Et là, c'est des différents sites correspondant à différents euh, MOOC, vous voyez par exemple pour le ce qui était des MOOC que j'avais conçus, euh, la plupart des apprenants avaient un projet actuel, un projet présent, dans lequel ils allaient euh, appliquer le contenu du cours. Alors que qu'évidemment, euh, sur des, euh, des, des, des MOOC sur en astronomie, par exemple, il n'y avait pas d'application particulière, c'était pour la curiosité personnelle. Donc si vous diffusez vos ressources, vous devez aussi vous poser la question de qui vous allez toucher, pourquoi, quelles sont les motivations, est-ce que c'est des projets, quand est-ce qu'ils vont l'utiliser euh, ensuite, il faut comprendre que euh, selon les disciplines, il ne va pas y avoir évidemment le même, euh, la même quantité d'apprenants susceptibles d'être intéressés. Donc, si euh, vous raisonnez en termes de retour sur investissement, vous devez aussi vous poser la question du nombre de personnes qui vont le suivre. Et le, les MOOC de langue, par exemple, c'est un, un domaine dans lequel les langues, vous pouvez diffuser vos ressources, vos cours, et vous, vous êtes à peu près certain de trouver votre public. Par exemple, euh, un cours de français langue étrangère, un FLE, euh, sur FUN, avait dépassé, euh, il me semble, la barre des 100 000 prendre, inscrits, en tout cas. Donc, c'est des chiffres considérables. Donc euh, si vous êtes sur des disciplines de niche, il faut vous poser la question de est-ce que c'est vraiment pertinent de dépenser de l'énergie pour euh, diffuser vos contenus en ligne. Et donc là, euh, les, re les, les records absolus en termes d'apprenants, donc là, euh, 40 000 inscrits par exemple pour un MOOC de FLE, pour une session, euh, c'est vraiment avec les langues. Et si vous allez euh, sur des... Là, on est plutôt sur du 1000, 2000 inscrits. Si vous allez sur des sujets très pointus, vous aurez moins de monde. Donc euh, là, c'est plutôt pour les MOOC, mais bon, la question se pose à peu près en ces termes pour euh, des sites institutionnels de partage. Donc, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de créer des ressources pour euh, des internautes si finalement, derrière, ça va être peu utilisé Il y a des disciplines, les langues, où c'est la réponse. On peut... Et oui, on peut très souvent trouver son public, mais dans d'autres cas, beaucoup moins. Donc là, c'est pour les langues, la petite flèche rouge. Et d'ailleurs, euh, plus de 500 000 inscrits, maintenant, ça doit être plus d'un million d'inscrits sur des cours en anglais, sur Future Learn, sur ce, ce MOOC-là, hein, sur le, la préparation à des tests d'anglais. Donc, euh, le problème, c'est que voilà, Donc, j'ai parlé de propriété intellectuelle. Est-ce que vous êtes prêt à, à faire le travail qui est nécessaire pour que vous soyez dans les cordes, que vous soyez carré par rapport au partage Est-ce que vous êtes... Euh, en phase avec un public, est-ce que vous allez trouver le public Quelles sont ses motivations Et ensuite, dernier frein, il faut respecter un peu les codes du web. C'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos courtes et dynamiques, 5, 6, 7 minutes, mais pas beaucoup plus. Euh, accepter le fait qu'on est en compétition avec d'autres personnes sur Internet. Hein. Souvent, que même si on est euh, enseignant reconnu euh, avec un doctorat, parfois on, on se fait, entre guillemets, battre par des, des, des étudiants en cours de licence mais qui ont une meilleure maîtrise des codes, donc il faut accepter qu'on est en compétition, qu'on le veuille ou non, avec des apprenants qui ont une, une grande liberté de choix dans leur, des contenus qu'ils vont voir. Et donc, d'une certaine manière, si on veut avoir du succès pour le partage des cours en ligne, il faut accepter d'acquérir et d'adapter certains codes de l'Internet. Entre euh, autres éléments, vous devrez vous poser sur quels médias partager, site personnel, euh, chaîne YouTube, euh, site institutionnel et aussi vous pense, pensez au, au terme de coût de la visibilité. Des collègues vont pouvoir voir votre travail, éventuellement le critiquer. Vous pouvez avoir des trolls, des personnes mal polies qui vont commenter sur votre chaîne YouTube. Donc, ça aussi, c'est des questions à se poser euh, lorsque vous allez partager vos ressources. Donc, voilà, j'ai fait, un, fait un, un, un panorama très rapide de toutes les questions que vous devez poser euh, propriété intellectuelle, coût de la visibilité, intérêt en termes de public que vous allez euh, toucher. Et, et cette réflexion à vous de peser le pour et le contre, de savoir euh, si vous allez partager ou non vos ressources pédagogiques en ligne, et si oui, sous quelle forme